Eh ouais, c'est possible de manger du kimchi avec son enfant, il suffit de le faire, pas trop pimenté. Bonjour, ici Jean luc Henry et voici... Tristan de Révolution Fermentation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Tristan Du kimchi que les enfants peuvent manger, puis ça pique pas trop puis on va le faire ensemble. C'est vraiment le fun, c'est vraiment super bon le kimchi, mais tout le monde n'est pas habitué à manger super pim, euh, piquant, pimenté. Et, euh, et les recettes, on peut vraiment quand même les adapter. Donc là, on va faire une, une recette de kimchi qui est piquante, un tout petit peu, juste pour sentir un petit peu de, de chaleur, mais pas trop piquante. Et euh, puis... On va le faire ensemble, c'est parce que c'est le fun de, ouais. aussi de faire des trucs de cuisine ensemble. Puis ça montre aussi comment fonctionnent les fermentations. Puis plus tard, tu, tu vas partir à une production de kimchi sur la Lune ou sur Mars ?– Sur Mars ?– Ouais, sur Mars. Donc, on va se partager le travail. Là, je vais vous montrer un petit peu tous les ingrédients qu'on a. En tout, déjà premièrement, j'ai pesé tous mes ingrédients Là, ils sont prêts à être découpés. J'ai raspé mes carottes, j'ai enfin, enlevé la plure des oignons. J'ai pesé tout ça, ça représente 3,5 kg. Et 3,5 kg avec 2 de sel, ça veut dire 70 g de sel. Et 70 g de sel, c'est environ 5 cuillères à soupe. Mais tout à l'heure, on va le faire. On va, on va goûter pour s'assurer qu'au niveau du goût, ça soit bon. Concrètement, c'est 1,5 kg de Daikon. 2 oignons, deux oignons moyens, ce qui représente 300 g, 350 g de daikon, 1,2 kg de carottes, euh, je vous ai dit 70 g de sel, 2 cuillerées à café de piment gauche et pour avoir la saveur umami, euh, on va mettre 2 cuillerées à soupe de miso. C'est des amis miso-masawipi qui font ça, c'est super bon miso, mais si vous n'avez pas de miso, vous pouvez rajouter... Traditionnellement, on met de la sauce de poisson, mais on peut aussi mettre des algues, différentes choses. Mais là, on va faire un kimchi qui est vegan et puis qui coûte super bon. Cool Donc, on va partager le travail. Est-ce que ça te dit râper les carottes au robot Et tu vas faire aussi un daikon tout à l'heure. Et moi, je fais le reste. Quand c'est fini, on va le mettre là-dedans et ensuite, on va mélanger les ingrédients. C'est parti Donc, on a coupé tous les ingrédients, on a, on a pris à peu près le même temps tous les deux, hein, c'est déjà de fun. Ce qui, euh, ce qui est important à savoir, c'est que le kimchi, on peut le découper de plein de manières, mais souvent, c'est quand même plus pratique quand c'est coupé très très finement, parce que quand on se prend des bouchées sur une toast par exemple, eh il n'y a pas des gros morceaux qui viennent avec, c'est donc coupé finement. Donc, c'est ce qu'on a fait pour euh, les carottes, le daikon, l'oignon et puis tous les ingrédients en fait. Compte. Donc là, je vous avais dit tout à l'heure, 5 cuillères à soupe de sel, donc 2, 3, 4 et 5 et 2 euh, cuillères à soupe de miso, ça, ça représente à peu près 2. Et je vais terminer tout à l'heure avec euh, le, euh, le piment, parce que je veux faire d'abord dégorger, euh, dégorger les légumes. Donc le sel et le miso va aider un petit peu à ça. Peux-tu essayer Ok. tattends tu Tiens. L'idée vraiment, c'est de bien mélanger le sel. Ce n'est pas un tour de force, vous n'avez pas besoin de faire... Euh, même si tu aimes ça forcer hein faire tes muscles mais l'idée vraiment c'est de hein, que le sel se répartisse bien et ce qui va faire c'est qu'il va faire dégorger les ingrédients. Donc on veut que les ingrédients soient bien mélangés avec le sel. Parce que vous voulez pas qu'une partie de votre euh, kimchi, surtout si vous mettez en plein de pots, vous voulez pas qu'une partie soit très salée et une autre partie soit vraiment moins salée. Si vous faites plein de peau, c'est vraiment très important que euh, vous répartissez bien, et que ça, ça se trouve, il va y avoir du jus à la fin, et eh bien, ce jus-là, il y a de grandes chances qu'il soit plus salé que le reste, donc répartissez-le dans tous vos pots. Là, on va essayer de tout faire entrer dans ce Crazy Korean. On va peut-être pas y arriver. Si on n'y arrive pas, on va prendre une décision, mais euh, il y a des chances qu'on y arrive quand même. L'idée, c'est que cette partie-là va prendre à peu près un je vous dirais comptez à 15 minutes. Parce qu'en fait, même une fois qu'on aura bien mélangé le sel, ça va prendre un petit peu de temps pour que les légumes dégorgent bien. Le plus important dans tous les, dans tous les cas, c'est la proportion de sel. C'est souvent une question hein, que, que les gens ont. « Ouais, mais quelle quantité de sel je vais mettre ?» Mettez 2% du poids. Et travaillez en grammes. Ou en kilo, en tout cas en grammes, ce sera plus simple. Parce qu'en livre, vous n'arriverez pas à faire des, des pourcentages de livres ou alors ce sera vraiment super compliqué. Donc là, on commence à y arriver. Ça commence à dégorger, mais ce n'est pas, ouais. encore, pas encore fini. Tu sais, il y a un truc très, très simple. On regarde au fond, y a-t-il du liquide Il n'y a pas encore de liquide au fond. On en est même loin d'en avoir. Le petit truc pour savoir si c'est prêt, vous prenez, vous pressez. Vous voyez que ça coule quand même pas mal mais je suis sûr qu'on peut dégorger quand même pas mal plus que ça. Veux-tu rajouter le piment ouais. Donc, tu prends le sac et tu vas mettre deux cuillerées à café. Tu fais attention de ne pas m'en mettre dans les yeux. Hein. Donc ça, c'est du gochugaru. C'est un piment coréen. Ça goûte pas. C'est pas le plus fort et c'est pas le moins fort des piments. C'est un petit peu un piment moyen en termes de force, mais au niveau du goût. Il est vraiment spécial, il goûte euh, fruité, même légèrement sucré, on dirait. Deux Ouais, deux. Puis l'autre, essaye de la répartir bien comme il faut. Pas tout dans un seul tapon. Ouais, tu peux, hein, tu peux en mettre plus. Ouais, comme ça. Et à n'importe quel moment, une fois que c'est bien mélangé, vous pouvez goûter. Et euh, une fois que c'est bien mélangé, goûtez. Et si c'est pas, euh, si pas assez pimenté, vous pouvez en rajouter. Mais euh, vaut mieux pas trop en mettre et ensuite en rajouter un peu plus que l'inverse. Tristan, aimerais-tu voir si c'est assez euh, dégorgé en oui. prenant un poignet et en essayant d'écraser Hey boy Bon, c'est parce que t'es trop fort. <rire> non, mais c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'être fort. Vous voyez, en écrasant tout simplement, ça coule. Donc, ça, ça veut dire que c'est prêt. Ok. Et là on met le couvercle Je vais juste enlever les carottes sur le côté Et là on presse Et vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez bien Mais il y a du liquide qui sort Et on va le faire bien sortir On voit il y a Ah OK, Parfait, et là on peut mettre l'autre couvercle Attends je vais le boucher Oh non pas besoin de le cou... ah. Non, Il vaut mieux pas le boucher tout de suite Parce qu'en fait il va y avoir production de CO2 Donc il faut que le CO2 puisse sortir il va sortir pour le petit trou et là, on ferme tout. On a fini, C'est prêt à la fermentation est prête à débuter. Euh, en fait, on n'a pas réussi à tout faire entrer, mais bon, regardez, il n'en reste pas beaucoup. C'est possible, on, a, on vient de goûter. C'est possible que ça soit un peu trop salé parce que c'est la fin. Mais ça, on va le manger tout court, parce que c'est quand même bon. Hein Et sinon, on va le manger avec des salades. Là, pour euh, pour du kimchi, 5 jours, une semaine de fermentation, c'est amplement suffisant. Euh, et ça sera vraiment très, très bon. Après cinq jours ou une semaine, vous le mettez au frigo et euh, vous le mangez euh, de plein de manières différentes. Vous allez trouver plein d'idées pour le manger, le kimchi. Toi, c'est quoi ta manière préférée? Mmh, sur des toasts. Sur des toasts? Ça te dit, on essaye ça? Ok, cool. Hey, J'espère que vous avez aimé. Nous, en tout cas, on a pas mal aimé. C'était vraiment pas mal le fun. Euh, on a hâte de, de manger hein, ce kimchi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager vos amis et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Bonne fermentation et bon appétit. Bon appétit. Hum.